Donc voilà ici, le container, il y en a 6, ça veut dire une belle longueur, un conteneur fait 3,30 m de large, ok, il y en a 6, 6 x 3,30 égale environ, il faut calculer, et ici, autre partie, c'est la longueur de container 6 mètres ils veulent mettre 50 conteneurs, 25 pour 25 à l'étage, ça fait 50, ici il y en a 6, ça nous fait 6 mètres de large et environ 19 mètres de long, on va les voir sur place.